Hi, Bonjour, je suis Sandrine, responsable technique des formations et coordinatrice des tests à ProNails. Aujourd'hui, je suis très heureuse de pouvoir vous présenter les nouveaux gels de base LED et UV ProNails. Et les voici, les trois nouveaux gels de base ProNails. Ils catalysent en seulement 30 secondes sous de light, en 2 minutes sous UV, et ils ont une faible sensation de chaleur. Et vous pouvez catalyser 5 ongles à la fois. Bienvenue à la base clear, la base pink et la base Perfect. La base Clear. Elle possède une viscosité moyenne qui est idéale pour les étudiantes ou les stylistes d'ongles débutantes. Elle offre une adhérence parfaite pour les ongles de type normaux à dur et sec. Et elle est vraiment facile à utiliser. Et maintenant la base Pink. C'est la version rose délicate de la base Clear. Elle possède aussi une viscosité moyenne qui ne coulera pas dans les cuticules. Elle offrira une parfaite adhérence aux ongles naturels de type normaux à secs. Celle-ci est vraiment la base idéale pour un superbe look French manucure. Et voici ma favorite, la base Perfect. Elle possède une viscosité très fluide qui est idéale pour les stylistes d'ongles plus expérimentés. Elle offre une extrême adhérence sur tous les types d'ongles et même sur les ongles fins, gras et abîmés. La base Perfect est la base parfaite pour tous les types d'ongles problématiques. Voici le rendu sur les ongles naturels. La base clear est complètement transparente. La base pink a un effet légèrement couvrant avec une touche de baby rose. Et la base perfect est complètement transparente et très fine. Amusez-vous à choisir et utiliser nos produits. Bye